Je m'appelle Ariel Delafoy, je suis chargée de mission biodiversité au sein du syndicat mixte du Marais de Saône. Euh, donc le syndicat mixte en fait, gère les 800 hectares de zones humides qui s'étendent entre Lavèze et Saône, donc, qui, sont, qui sont le Marais de Saône évidemment, et ce marais il a un rôle important dans le traitement des eaux puisqu'en fait toute l'eau qui transite par le marais va alimenter la moitié de Besançon en eau potable. Euh, donc depuis, depuis le 1er janvier là, de cette année, euh, le syndicat a étendu son territoire et euh, le nouveau territoire correspond au bassin versant de la source d'Arcier. Pour ce qui est de l'utilisation de cigogne dans la gestion, en fait euh, c'est euh, pas mal utile puisque je l'utilise lorsque j'ai des travaux de réouverture à faire pour m'assurer qu'il n'y ait pas de, de faune ou de flore protégée. Et si c'est le cas, de pouvoir mettre en place les dossiers réglementaires pour éviter la destruction d'habitats et d'espèces. Ça m'a été bien utile lorsque j'ai voulu localiser en fait les secteurs à Muscardin et savoir où se localisait le Muscardin sur le marais. Parce que du coup, grâce à Sigone, j'ai pu remonter dans le temps et savoir où se localiser ce petit mammifère qui est très difficile à voir en, fait en plein jour et même en, dans la nuit puisqu'il vit essentiellement soit le, le matin très tôt, soit, soit le soir donc euh, en fait on peut le repérer grâce à, aux noisettes qu'il laisse derrière lui puisqu'il se nourrit de noisettes entre autres et il a une façon très particulière de les manger puisqu'il laisse un tout petit trou euh, bien sphérique en fait euh, dans cette noisette donc le but c'était d'abord de connaître les secteurs historiques du muscardin donc grâce à Sigon, j'ai pu savoir déjà dans une maille où il se trouvait et ensuite j'ai pu aller sur le terrain en localisant les secteurs où il était potentiellement euh, qui pourrait qui pourrait lui être favorable, donc euh, souvent des haies entourées de, de prairies et de zones humides. Et donc grâce à cette méthode en fait il y a un secteur qui a bien été trouvé et donc euh, j'ai pu savoir que le muscardin se localisait, était toujours présent dans le marais et où précisément. Donc, euh, donc voilà pour ce qui est de l'utilisation de cigogne euh, dans la gestion du marais.